Ce matin j'ai un message qui traîne dans la tête et il faut absolument que je vous le dise je suis très réceptive le matin ou le soir en me couchant euh, aujourd'hui c'était euh, un cinquième un cinquième j'étais en train de penser je crois aux, aux informations je sais pas et d'un coup j'ai ce ce ressenti ce je sais pas comment dire ce c'est un ressenti que je je me dois de transformer en parole un cinquième. Alors, à quoi correspond ce un cinquième Je ne sais pas. Si euh, parmi ceux qui verront cette vidéo euh, ont eu le même ressenti, ont eu le même euh, le, la même euh, la même connexion, dites-le-moi et euh, n'hésitez pas à faire des commentaires parce que. Alors, euh, c'est bien parce que j'ai reçu ce message, mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Est-ce que c'est aux informations Est-ce que c'est aux gens qui vivent euh, sur Terre Est-ce que c'est euh, ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu J'en sais rien. Je sais absolument pas à quoi ça correspond. En dehors de, de ce qu'il e qu'il faut que je vous dise. Donc, euh, je sais pas. Aidez-moi si vous pouvez, si vous avez les mêmes ressentis, si vous avez eu la même connexion, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. Merci. Pour continuer dans les recherches de ma nouvelle vie, j'ai entendu parler souvent de euh, l'argent coléidal. au début je me suis dit mais pff, rien à voir. Et puis euh, j'ai entendu de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Jusqu'au jour et eh je me suis décidée. Mais oui, donc euh, j'ai commenté euh, l'argent coléidal pour essayer. Donc je commence ma cure aujourd'hui. Donc c'est une cure de trois mois, euh, le prendre pendant un mois, arrêter un mois, reprendre un mois, arrêter un mois, reprendre un mois, en sachant que le flacon, quand il est ouvert, il est valable, il est euh, consommable pendant six mois. <cười> Et voilà, je vous le présente. Je vous l'ai mis en photo sur ma page, mais je vous le présente. Je vous le remettrai en photo dans la vidéo. Euh, C'est très bien parce que... C'est très bien expliqué. Je vous mettrai le site en dessous. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez en avoir via Amazon. Et vous pouvez vous adresser directement au, au laboratoire qui le prépare. Donc... C'est très bien parce que dedans, vous avez le flacon euh, d'eau codéidale. Et vous avez un petit flacon, un petit pchit-pchit. Alors, ça se présente comme ça. Je vous montre quand même. Voilà. Ça se présente comme ça. Vous avez donc votre flacon. Voilà. Donc, c'est un... Euh, comment dirais-je Complément alimentaire Je crois que c'est plus ça qu'ils annoncent. Enfin bon, voilà. Toujours est-il qu'il se présente comme ça. Hein? On va dire que c'est un complément alimentaire parce que les labos pharmaceutiques euh, ne veulent pas entendre autre chose. Donc c'est un complément alimentaire. Mais Vous pouvez le voir, donc. Vous pouvez en faire euh, des inhalations, c'est-à-dire le mettre dans l'eau et le, le respirer. Et on vous livre un petit flacon. Alors, le petit flacon, il se présente comme ça. Voilà. Il est vide, bien entendu. Mais euh, c'est pour asperger sur des plaies que vous auriez, euh, des brûlures, euh, de l'eczéma euh, ou tout autre problème euh, de peau. Voilà. Donc, euh, moi, je vais essayer. Je vous tiens au courant. Je vous dis ce qu'il en est. J'en ai, euh, ai, en ai entendu beaucoup de bien, c'est pour ça que j'ai décidé de l'essayer. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc euh, bah, je vais voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, euh, je crois qu'on ne craint plus rien maintenant. Tout ne peut être que meilleur. Donc, euh, bah, si ça peut faire du bien hein, et si ça peut nous aider franchement dans les temps actuels, pourquoi pas tenter Enfin, moi, je tente. Euh, je ne sais pas moi. Euh, je fais pas de revente, rien du tout. Moi, je vous mets juste le lien en dessous. Si, si vous voulez en savoir plus sur le produit, savoir euh, euh, de quoi il en retourne et pourquoi je vous conseille de le prendre, bah, vous irez visiter le lien. Voilà. Revenons-en rapidement à cette histoire de des virus, dont je ne dirai pas de nom parce que ça serait un peu alimenter euh, cette, euh, cette fausse pandémie. Depuis le début, donc depuis que les, que les journaux ont commencé à en parler, quelque chose me disait, en moi, une voix, une, un ressenti me disait euh, tombe pas là-dedans. Ce ne sont que des mensonges, tout est faux. Ne tombe pas là-dedans. Parce que tu vas te faire du mal, tu vas te faire souffrir pour rien. Bon. Je me dis. Oui, pourquoi pas Et puis bon, euh, dans la famille, euh, on parle, on discute. Euh, puis... Euh, et il y en a qui écoutent les journaux, etc. Et insinueusement, sans qu'on s'en rende compte, la panique arrive. Et, et c'est l'horreur. Et au final, le coronavirus n'existe pas. Enfin, pas de la façon qu'on nous le dit. Pas de la façon qu'on veut nous le montrer. Il n'existe pas. Pas comme ça il est activé par euh, il peut être activé par beaucoup de choses pour certains vous diront la 5d et tout mais moi je suis pas branchée sur ces choses là donc euh, je peux pas vous en parler comme ça c'est pas possible la seule chose que je peux vous dire c'est que une chose qui peut activer outre que le virus c'est la peur et ça ça active tout toutes les maladies du monde sont activées. Par la peur enfin euh, toutes les maladies du monde oui et non hein, parce que vous avez la famine qui elle n'est pas activée par la peur les pauvres euh, la seule peur qu'ils ont c'est euh, c'est de, de rester en vie au final parce que ils souffrent tellement et ils ont tellement de peu de choses bon c'est pas le but le but c'est de vous dire que euh, si vous arrêtez de, de regarder les infos, si vous déconnectez de, de tout ça, si vous prenez du temps pour vous et pour tout ce qui, euh, si vous arrêtez, si couper le son, couper euh, voir l'image, couper tout et, et rester euh, centré, et vous verrez que vous n'y penserez plus. Non, ce n'est qu'une idée qui passe comme ça. Une idée. Alors, euh, oui, euh, souvent, cette idée, elle revient et dit, ouais, euh, te mets pas, euh, va pas avoir quand euh, des attroupements de gens, euh, euh, on en est même venu à plus se faire la bise certains endroits, etc. Euh, moi, ce que je ressens, c'est que, on nous mène, le bout du nez. Moi, ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est de continuer mon chemin, de continuer votre chemin et de ne pas vous arrêter sur tout ça. Vous avez remarqué que, euh, du coup, euh, bah, les Gilets jaunes, ils sont tous rentrés chez eux. Pourquoi Parce qu'ils interdisent les réunions de plus de 5000 participants Forcément, les gilets jaunes étaient beaucoup plus importants que ça. Du coup, plus de gilets jaunes d'or Interdit. Interdit. Alors, vous me direz, ouais, bah c'est fait pour passer au travers, il n'y a pas de loi. De toute façon, ce système n'existe plus. On vit dans un monde de pure euh, invention, car le, le, le système est foreclos depuis le 22 décembre 2012. Donc, euh, nous continuons à vivre dans ce système parce qu'il n'y a personne pour freiner le train. Donc, personne pour freiner le train, donc on continue dedans. Euh, certains veulent, veulent en descendre avant qu'ils se prennent le mur. Et beaucoup en descendent. Et de plus en plus d'ailleurs... Donc euh, bah, euh, c'est très bien, je suis, très je suis hyper contente pour ceux qui, qui descendent de ce train, pour ceux qui, qui ne sont plus dedans et tous ceux qui, oui, qui se lèvent pour en sortir, parce que c'est vraiment euh, quelque chose de très important. Que le train se casse la gueule avec euh, tous ceux qui l'ont construit, qui l'ont mis en, en route et euh, qui veulent emmener des gens avec eux, bah, qui se casse la gueule tout seul. Moi, c'est tout ce que je souhaite et que le maximum de gens d'êtres humains et d'âmes euh, sortent de ce train et sortent de ce train. Euh, tout ça pour vous dire que euh, en faisant des recherches sur Internet, parmi tous ces lanceurs d'alerte qui nous disent « Oh là là, le cor coronavirus, c'est-ci, le coronavirus, c'est ça. » Moi, au fond de moi, on me dit « Il n'y a pas de danger, t'inquiète. Il n'y a pas de danger plus que ça. C'est pas plus dangereux que la grippe saisonnière qu'on attrape tout le temps. Alors, euh, pourquoi est-ce que. Il euh, y a. Euh, cette histoire, tu, ça a fait le tour du monde. Bah, euh, avant ce virus-là, il y, y en avait eu d'autres qui ont fait le tour du monde. La chaîne, par exemple. Il y avait eu. Euh, l'histoire de quoi, il euh, y a eu la vache folle aussi, qui a fait le tour du monde. Il y en a eu plein, hein. Mais bon, euh, ce virus attaque les gens qui sont sensibles, qui ont une santé un peu fragile. Au final, c'est une grippe. Rien de Rien de très alarmant en soi. Euh, ce qui le rend alarmant comme je vous le disais c'est la peur c'est la peur parce que la peur diminue nos défenses immunitaires et j'arrête pas de vous le dire et j'en suis de plus en plus persuadée et je, je ressens des choses dans ce sens là la peur diminue les défenses immunitaires et donc nous permet de tomber malade Voilà. si on arrête d'avoir peur on tombera plus malade parce qu'on est au taquet on est au taquet et on, est, on a toutes les défenses immunitaires qui sont là prêtes à se battre. Et notre corps étant le meilleur docteur qui soit, euh, le meilleur diagnostiqueur qui soit, celui qui sait ce qu'il nous faut, ce dont on a besoin et ce dont il a besoin, qu'il est aussi euh, un superbe médecin pour lui-même, il sait exactement ce qu'il faut, il sait. Euh, quelles sont les choses qui vont lui faire du bien ou pas pour se sortir de, de toutes ces cochonneries Alors, même si de temps en temps, il faut... Même si de temps en temps, il faut donner un coup de main. Pas un gros, hein Mais juste un petit, comme ça, histoire de... Parce que si on a peur on aura plus de facilité à nous manipuler, à manipuler nos, nos pensées, à manipuler notre esprit, à manipuler notre âme. Et là, ils marqueront des points. Par contre, si on n'a pas peur, on n'aura plus mal. Depuis que je fais ce chemin, vous allez dire, moi, Maria, euh, ta vie, j'en ai rien à foutre. Ben, si vous m'avez écouté jusqu'à maintenant, c'est que quand même, ça vous intrigue. Donc, je continue. Depuis que j'ai commencé cette nouvelle étape et que je suis plus centrée sur moi, que je vis plus dans l'instant présent et que je fais en sorte d'être à l'écoute de mon ego, de mon mental, de mes pensées. Parce que mon corps réagit selon ce qui se passe là-haut selon les idées, les pensées, tout ce qui va là-haut, mon corps réagit. Soit il va être en joie, alors enfin je prends, soit il, ça va l'énerver, ça va l'agosser, ça va la, lui apporter du stress, de la peur. Et là, je, me, je cherche et je me dis qui a provoqué, pourquoi ça a provoqué cette peur. Donc, tout ça pour dire que arrêtez, D'avoir peur. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans ce que vous ressentez. Et si, ça ne colle pas, si ce que vous ressentez ne colle pas avec ce que vous pensez être, cherchez à comprendre pourquoi. Pourquoi Tout simplement. C'est vrai que j'ai changé pas mal de choses dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre au quotidien. Je... Je, alors les médicaments j'en prends plus même avec la fibro même si je souffre davantage je préfère affronter euh, le mal, le comprendre les migraines j'en ai euh, plus beaucoup non plus parce que quand il y en a une qui, qui se présente je me dis ça y c'est mon mental, il me prend la tête mais c'est affreux et dès que j'ai compris que c'était ça, elle diminuait voire elle disparaissait après, il euh, y a sûrement des manipulations là-haut qui se font au niveau du mental. Et là, euh, je ne prends rien contre les douleurs. Rien. Je n'ai rien à prendre. Je ne peux, euh, bah, déjà, mon corps n'accepte rien d'antidouleur. De de, de, de, de, Donc, comme ça, euh, déjà, c'est réglé le problème. Et je ne prends rien. Voilà. J'attends que ça passe. Et quand je pense à autre chose, bah c'est fini, c'est pas Je voulais juste vous faire une, une, ce petit bout de vidéo. Ah ouais, quand même 11 minutes hein, que je, je papote. Euh, pour vous dire que la maladie existe que si vous avez peur. Si vous n'avez pas peur, elle n'existe pas. Alors vous pouvez toujours prendre des précautions, car vous lavez vous lavez les mains, prendre du gel hydroalcoolique, si, vous... si ça vous fait pas de bien, ça vous fera pas de mal, de toute façon. Voilà. Donc euh, avoir les mains propres, c'est toujours bien. Hein. Et euh, les mouchoirs, mais euh, pas plus que pour euh, une épidémie de grippe normale. Et vu que. On arrive au printemps. Les épidémies les épidémies de grippe au printemps, c'est quand même très très amoindri. Puisqu'elles ne résiste pas à la chaleur. Donc, c'est des maladies d'hiver. Hein. Ce n'est pas des maladies d'été. Hein. On ne dit pas la, la grippe du printemps ou la grippe de l'été. Hein. C'est la grippe de l'hiver. Hein. On est bien d'accord hein, sur le principe. Hein. Six principes, il y a. Hein. Parce que, vu que on vit dans un monde complètement hallucinant. On ne sait plus trop. Enfin, moi, je sais que j'y crois pas, donc que tout ce que je vis peut être changé du jour au lendemain parce que on aura décidé que c'était pas la bonne la bonne voie. Mais pour ça, il faut que tout le monde prenne, enfin, plus de personnes encore prennent conscience. D'où le fait que je disais que j'étais très contente que beaucoup de gens se lèvent des banquettes de ce train et, et, euh, pour en sortir, même si le train a décidé euh, de ne pas s'arrêter, de ne pas stopper. Ben, euh, J'ai envie de dire, euh, quitte à mourir un jour, autant mourir euh, en, se, en voulant sauver sa peau qu'en se laissant manipuler par des manipulateurs qui ne demandent qu'à... Euh, qui savent pertinemment qu'ils ne vont pas gagner et qui ne demandent qu'à emmener le plus de personnes, d'êtres humains et d'âmes possibles avec eux. Voilà. Donc je veux juste vous dire que j'ai ce ressenti-là. À première vue, je ne suis pas la seule à avoir ce ressenti-là, c'est-à-dire le ressenti que dans ce monde, seule la peur existe et que c'est elle qui déclare tout, qui déclenche tout. Les coups, tous les mauvais coups, toutes les mauvaises choses qu'on a, c'est la peur qui nous, qui nous est appartie, qui nous appartient. Il nous appartient aussi de la chasser de notre vie pour avoir une vie meilleure. Il nous appartient aussi d'arrêter de croire à tout ce qu'on nous dit à la télé, aux infos, à ce que raconte Pierre-Paul-Jacques. Même si c'est des gens que vous connaissez très bien, même si c'est des grands professeurs, même si c'est des, des gens... Euh, au placé, enfin bref, peu importe qui ce soit, tenez-en, vous, à vous ressentir. Ce que vous ressentez, ce que, ce que vous dit votre cœur. Si votre cœur vous dit ouais, ça ça, ça match, ça match. C'est très bien, c'est bien, ça match. Ok. Si votre cœur vous dit, non, laisse tomber, hum, ça ne va pas aller, ça ne fonctionnera pas, laisse tomber. Ben, on laisse tomber. Parce que systématiquement, si on ne l'écoute pas, cette voix-là, et eh ben, on va tomber, c'est clair, on va tomber. Et je vous parle d'expérience, on va tomber. Donc, euh, bah, euh, petit à petit, j'essaye d'avoir le moins de peur possible. Je respire des, des grands coups. Je respire fort. Après, mes poumons... Fait disparaître le mental. Enfin pas le faire disparaître, mais faire arrêter. Faire taire. Faire taire. Faire taire. Et laisser la place au reste. Laissez la place. Laissez la Alright. On n'est plus que vous et moi. Tout le reste a disparu. J'ai la chance de soleil, il est là, il est bien. Et tout va, tout va bien dans le monde spirituel, tout va bien, tout va bien. Dans la 3D ici, euh, tout est en train de se casser la gueule, mais ça on le sait. Et nous content, c'est aussi bien de rien y faire. Et oui, en plus, on ne peut rien y faire à part envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de lumière à tous ceux qui ont du mal à se lever de la banquette du train, euh, leur envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière pour qu'ils aient la force et le courage de se lever, parce qu'il faut une certaine force et un certain courage pour l'accepter, pour se lever et pour sauter du train en route de façon à pouvoir vivre <coughs> pardon dans un monde meilleur. Voilà. Ça, c'était le but. Ça, c'était le message à passer avec le tout premier du départ. D'ailleurs, je vous relance l'invitation. Si le premier message que je vous ai mis au début vous a parlé, ou si vous avez une résonance quelconque avec, n'hésitez pas à poster sous la vidéo, s'il vous plaît. Parce que je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Je le saurai sûrement à un moment donné. J'aurais des, mais pour l'instant je sais pas. Alors je sais pas si j'étais la seule à le recevoir, si d'autres parmi vous ont reçu aussi ce message. En tout cas, ceux qui écoutent cette vidéo, mm -hmm. s'ils ont reçu aussi ce message, en tout cas n'hésitez pas, commentaire, hein, euh, laissez vos commentaires et euh, dites-moi si vous avez, euh, pardon, si vous avez un appointement ou une résonance avec euh, ce premier message du début. Voilà, bah écoutez, euh, on fait la fête, on est heureux, on arrête d'avoir peur, on, on a le soleil avec nous, et quand on n'a pas le soleil, on l'imagine très fort, avec une, une petite bougie qu'on allume, et c'est notre petit soleil à l'intérieur de la maison. Je vous souhaite le meilleur du monde à tous, autant que vous êtes. Soyez en paix, soyez dans l'amour, soyez dans la joie. Faites attention à vous et d'ici euh, une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous. A bientôt.